Quand vous vous lancez dans la conception d'un MOOC, vous allez devoir mettre au point un certain nombre de ressources. Pas seulement des vidéos de cours et des énoncés de devoirs, il faudra aussi faire des tutoriels, des FAQ et des dizaines de documents. Dans cette vidéo, nous allons faire un bref tour d'horizon des différentes ressources que l'on peut trouver au sein d'un MOOC. Je vous propose trois catégories plus ou moins informelles. Premièrement, les ressources pédagogiques à proprement parler, dont l'objectif est d'apprendre quelque chose. Bien sûr, les vidéos de cours, que vous les ayez produites vous-même ou que vous les ayez trouvées sur Internet. Éventuellement, des textes et des ressources complémentaires, mais aussi des éléments plus interactifs comme des quiz ou des énoncés de devoirs. Deuxièmement, les ressources d'accompagnement, c'est-à-dire tout ce qui contribue au bon déroulement de la formation. FAQ, explications sur le fonctionnement du cours et des forums, didacticiel pour l'utilisation des outils. Par exemple, une capture d'écran qui détaille le rôle de chaque bouton, dans un certain sens, même les newsletters peuvent entrer dans cette ressource, dans cette catégorie de ressources. Bref, tout ce qui n'est pas à proprement parler est une ressource pour apprendre, mais qui reste néanmoins indispensable pour appréhender le déroulement du MOOC. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui débarquent complètement et pour qui votre MOOC est le premier qu'ils suivront. Il faut également penser à eux. Pour terminer, les ressources d'animation. Elles ne sont en général pas indispensables au bon déroulement du cours. L'objectif n'est pas d'apprendre ni vraiment de comprendre la formation. Ce sont des ressources qui sont là pour agrémenter le cours, le rendre plus vivant. Alors cela peut être des billets de blog qui résument les événements marquants d'une semaine, une carte qui montre la localisation géographique des participants du MOOC, une interview d'une célébrité ou même un, un événement organisé en direct sur Internet. Bien sûr, les frontières sont parfois un peu floues et une même ressource peut avoir plusieurs rôles, mais on ne va pas pinailler. Quand vous vous lancez dans la mise au point de ces ressources, il faut avoir un certain nombre d'éléments en tête. Pour ce qui est des ressources pédagogiques, j'ai envie de dire ce qui compte, c'est l'usage. Si vous arrivez à trouver sur Internet une ressource qui est plus jolie que ce que vous pourrez faire vous-même et qui explique aussi bien, si ce n'est mieux que vous, le concept que vous voulez développer, il ne faut pas hésiter à l'utiliser dans votre cours. Vous avez tout à fait le droit de faire un lien profond sans demander d'autorisation, par exemple un embed d'une vidéo YouTube. Après, si vous trouvez que ça déstructure votre formation, ou encore si vous adorez faire du montage vidéo et créer vos propres ressources, c'est un autre problème. Mais je vous recommande de raisonner en termes d'usage et pas de ressources. Cela ne sert à rien de passer des dizaines d'heures à créer des vidéos si personne ne les regarde. À choisir, il vaut mieux se concentrer sur la conception des activités. Par ailleurs, pensez au problème de l'obsolescence. En particulier dans vos vidéos, ne mettez pas trop d'éléments qui se périment rapidement. Sinon, vos ressources vont être obsolètes au bout de quelques mois et les mises à jour peuvent coûter cher. Revenons un peu sur la question des ressources d'accompagnement maintenant. Déjà, vous allez avoir des milliers de personnes qui vont les regarder. Donc la moindre ambiguïté, le moindre problème sera détecté. Et si l'ambiguïté ou le problème n'est pas résolu, ou si vous êtes passé à côté de quelque chose, vous pouvez être sûr que des problèmes vont apparaître. Un exemple. Dans le cadre du MOOC « Monter un MOOC de A à Z », nous avons demandé aux personnes qui voulaient monter des projets de rendre visible une adresse de type boîte mail collaborative, comme Google Group, à laquelle tous les membres de l'équipe pourraient accéder et qui permettrait à tout le monde de, de contacter l'ensemble de l'équipe. bien, Par défaut, ces mailing lists sont fermées, et quand on envoie un mail, on a un retour du type « vous n'êtes pas autorisé à envoyer un mail ». Beaucoup n'ont pas changé les paramètres car ils ne savaient pas. C'est sûr qu'il faut avoir l'expérience. Du coup, cela a posé quelques problèmes pour la formation des équipes. Eh bien, si l'équipe avait fait pédagogique avait fait dès le début un tutoriel pour expliquer comment faire pour changer ses paramètres, on aurait pu éviter au moins minimiser le problème. Et tout est comme ça. Il ne faut rien prendre pour acquis. Parfois, il vaut mieux même créer des redondances dans la formation en dire trop que pas assez. Par exemple, vous pouvez faire une présentation qui explique en une quinzaine de diapositives le fonctionnement du cours et un texte explicatif beaucoup plus détaillé juste en dessous. La présentation permettra de comprendre les choses en quelques clics. Mais si quelqu'un veut aller dans les détails ou pose une question dans les forums du cours, avoir un texte est plus pratique, il suffit de faire un copier-coller pour répondre. Ou de pointer vers le paragraphe. Après, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter, sinon on passe des centaines d'heures à ne faire que des ressources d'accompagnement. S'il y a quelque chose de bien fait en ligne, par exemple un tutoriel pour utiliser un outil que vous suggérez, pointez vers cette ressource plutôt que tout redévelopper vous-même. Si votre MOOC est basé sur la pédagogie par projet, cela ne veut pas dire que c'est à vous d'expliquer comment faire de la gestion de projet. Donc, ou vous dites stop, là cela ne relève pas de la responsabilité de l'équipe pédagogique, ou vous pointez vers quelque chose qui existe déjà, une ressource, une formation. Bien sûr, certains vont se plaindre d'un manque d'accompagnement, mais à moins que vous n'ayez un modèle économique et ou que vous puissiez embaucher des tuteurs, vous ne pouvez pas être derrière tout le monde. Quand vous concevez vos ressources, vous devez penser en termes d'économie, mais aussi de flexibilité. Par exemple, une vidéo prend beaucoup de temps à modifier. Si vous faites une vidéo pour expliquer le fonctionnement du cours et que vous voulez faire une mise à jour, ou bien euh, que l'on vous dit qu'il y a quelque chose qui manque ou qui ne va pas, eh bien vous devez refaire euh, l'ensemble de la vidéo. Et Cela peut parfois prendre tellement de temps que l'on se décourage, alors que pour un texte ou une présentation, cela va beaucoup plus vite. Bref, nous vous recommandons de suivre la loi du moindre effort, tout en maintenant un standard de qualité suffisamment élevé pour ne pas donner une image trop bas de gamme de la formation.